Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de FM. Vous regardez la télé ici et maintenant. Point combien bien sûr, dans le monde entier. Et j'ai le plaisir et l'honneur de le recevoir encore une fois dans notre studio de la radio ici maintenant mon maître et euh, sénateur Henri Kayavé. et On le doit beaucoup. Euh, C'est-à-dire un législateur révolutionnaire de deux siècles, et maître Henri Kayavé. Ses combats, ça continue. Il n'arrête pas. à continuer les combats qu'il a commencé depuis. Sa oui, grâce à vous. Oui, grâce oui. à vous. Oui, grâce à vous. <rire> <Si> <rire> en plus, je ne vous cache pas, je suis n'importe où, mon cher maître Henri Caillavet. J'étais à Londres l'autre jour, euh, à Luxembourg, j'ai donné une conférence, en Belgique, vous savez que les gens... Ils vous connaissent, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, eh, l'autre jour, j'ai entendu Michel Alliou Marie liser dans son débat avec Nicolas Sarkozy, comme quoi, quand je suis n'importe où, on parle de la Tour Eiffel et tout de suite on parle de Jacques Chirac. <rire> Mais je veux vous dire, avant de, de parler de la Tour Eiffel, je suis dans n'importe quelle réunion dans le monde, on parle d'Henri Caillavé, je bien. vous assure. Mmh, mmh. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mmh. Moi, personnellement, je ne suis pas croyant. Mais je respecte ceux qui croient il y a peut-être en effet autre chose. Mais ce basculement, il ne faut pas être seul. Et mon père avait fixé la date. Hein. et Il nous a dit, c'est ce jour-là. Et c'est vrai que c'est ce jour-là. Que C'était quel dit. jour, maître Pardon C'était quel jour C'était, en vrai, jeudi 26, décembre 1960. On avait passé le Quelque déjeuner... Rapport avec oui. le 25 décembre Non, on avait, douce, déjeuner, on avait eu le déjeuner de Noël. Des, déjeuner, ne, il y avait mes enfants, il y avait ceux de mon, père, de mon oui. frère. Mon père a été parfait. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se faire. Mmh. Mais monsieur si je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur, c'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes. Alors moi, je devais une partie de ma liberté par rapport à la gossapo, parce que ma femme, elle n'a pas broché. Mmh. Elle avait son gros ventre, elle allait accoucher, elle a été violentée intellectuellement, elle n'a pas... Et je peux dire à celle qui m'avait déjà donné quatre enfants que j'avais aidé mon père à mourir. De peur, un jour, un propos euh, en discutant, qu'un enfant l'ait entendu. Et mon frère et moi, nous sommes convenus... Je n'en parlais que beaucoup plus tard mmh. et de fait c'est 15 ans plus tard 15 ans que mon frère de l'avant dit à nos femmes mais ma femme m'a dit je m'en doutais et je le savais ah. donc elle l'avait compris parce que je l'avais quitté j'étais revenu j'étais bouleversé mmh. et aux obsèques de mon père au crématoire j'ai pensé quand même quand j'ai vu partir le cercueil je, je pensais que c'était moi qui avais donné la mort avec mon frère donc, tout ça c'est pour vous dire que la mort fait partie de la vie il faut respecter la mort. Il faut, non pas l'occulter, mais l'humaniser. Elle est en nous. Elle est inéluctable. Donc, euh, que nous soyons venus dans l'univers sans aucune cause, que l'on soit né par le hasard ou la nécessité, même s'il n'y a rien dans l'au-delà, peu importe, on a été des êtres humains, on a le droit à être respecté en cette qualité humaine, et même si nous n'avons été qu'une petite luciole dans la nuit, et que notre existence est infiniment petite par rapport au cosmos, oui. il faut respecter autrui. Et la dignité de la mort fait partie de la dignité de la vie. Ce sont tous ces combats, c'est vrai, que j'ai menés, mais il y en a un autre, auquel je me suis également attardé, c'est la défense des homosexuels. Ah oui, c'est vrai. Moi, je, je considère que l'identité sexuelle doit être protégée. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیو ها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم.